Non, non. Bon, Imeric, il faut qu'on faut qu parle. J'ai une crise de fois. Quoi, t'as mangé trop de tacos C'est pour ça que t'es onzième Oui, non, j'ai mangé de trop de tacos, mais c'est pas le problème que je veux mettre en avant. C'est juste que bah, je crois plus à la révolution, je crois plus à la politique, je crois plus à la militance. J'ai l'impression qu'on fait des trucs qui servent à rien. Il n'y a personne qui nous comprend. Je veux dire, on, on parle dans le vide, quoi. J'ai l'impression que je viens de droite. Bon, ça, c'est classique. Hein. Bon, on va parler. Bon, en fait, moi je pense que c'est assez possible qu'on devienne réac, euh, facho, euh, autoritaire et tout ça. Et c'est possible parce que c'est le positionnement radical de gauche qui nous pousse à ça. Parce que le positionnement radical de la gauche, la base de l'avancée de la gauche, c'est la révolution. Tu sais, C'est les masses qui se soulèvent, qui vont contre un ennemi commun qui est le dominant, euh, qui est euh, l'ennemi de tous... Euh, et, euh, et en fait, là-dedans, déjà, il y a plein plein de choses qui ne vont pas. Bah déjà, la révolution, elle n'arrive pas, quoi. On a beau faire tout ce qu'on veut, dire tout ce qu'on veut, bah il n'y a rien qui change. Les gens, ils restent dans leur moule dégueulasse où ils sont malheureux. Ils sont malheureux et il n'y a rien, rien qui les anime. C'est juste des moutons qui avancent bêtement, là, avec leur smartphone, avec leur truc, et il n'y a rien qui se passe, quoi. Il n'y a, a pas d'espoir, il n'y a pas d'imaginaire, il n'y a pas de, de volonté de monde meilleur. Ils sont juste là, satisfaits d'être là, comme des cons, quoi. Oui, mais est-ce que tu en es sûr de ça est-ce que tu es sûr que les gens sont heureux de leur situation euh, Je veux dire, on a plein d'indices pour dire que non, quand on parle à nos familles, quand on parle dans la rue, aux gens. Euh, si Les gens vont pas très bien quoi, enfin, les, les gens vont pas bien, euh, et c'est même plutôt de pire en pire, tu vois. Et s'ils sont dans une situation de démobilisation, de, de, de désespoir finalement face à la situation, c'est surtout parce qu'ils sont résignés ou dégoûtés ou ils se sentent incompétents ou impuissants. Non mais exactement, alors qu'on a eu des putains de victoires, on a eu 95, on a eu euh, la commune de Paris, si on revient là-dedans, on a eu 68, on a eu euh, 1789. Enfin, je veux dire, le, le droit de grève, il est là et c'est cracher dessus que de mépriser toutes les victoires qu'on a obtenues grâce à ça. Mais tu as déjà une partie de la réponse en fait. La dernière mobilisation qui a été une franche victoire, c'était en 1995 contre la réforme Juppé. Euh, toi, euh, tu n'étais pas tellement né, <rire> moi j'avais deux ans et, euh, et regarde nous maintenant. Enfin… Juppé, il était encore à peu près jeune à l'époque, alors ouais, il y a eu les gilets jaunes, évidemment. Mais euh, si tu les regardes, euh, niveau traitement médiatique, bon, bah ça a été traité comme plutôt une défaite, quoi. Euh, et c'est difficile de reprocher à des gens de pas se comporter d'une certaine manière, quand ce qu'ils entendent toute la journée, c'est que se comporter de cette manière-là, c'est être un ennemi de la nation. Non, mais de toute façon, j'ai l'impression en t'écoutant qu'il y a toujours une bonne excuse pour ne rien foutre, quoi. Les gens ils regardent la télé parce qu'ils ont choisi de regarder la télé, il y a une volonté de ne de, de pas agir, nous on regarde, on regarde pas la télé et on se bouge, on fait des trucs, mais il y en a qui kiffent Pujadas, il y en a qui kiffent regarder la télé pendant qu'il y en a d'autres qui sont en train de faire des choses et de tenter la révolution. Bah ouais mais c'est déjà un geste, surtout pour les générations de nos parents et de nos grands-parents, euh, ils sont nés euh, ou ils ont été adultes au moment où la télévision est arrivée dans les foyers quoi. Euh, ils ont nommé un rapport avec l'objet qui est un peu particulier, qui est un peu proche de ce que nous, on a par, avec Internet, quoi. Euh, nous, on a du mal à comprendre ce truc-là, mais il faut imaginer le truc, d'un seul coup, euh, tu passes de l'ennui à un objet qui comble ton moment d'ennui, qui comble ton temps, quoi. Non, mais je suis d'accord, mais je suis pas d'accord, parce qu'en vrai, aujourd'hui, tu as mille raisons suffisantes et nécessaires pour faire la révolution. Que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau climatique, que ce soit au niveau même humanitaire avec toute la pauvreté en France. Il y a besoin, il y a une nécessité révolutionnaire que tout le monde sent. Ça devrait pousser à agir ça, normalement. Mais Johan, t'as sorti toi-même une vidéo sur l'écologie politique où t'expliques justement que non, en fait, que non. Il euh, y a de la sidération euh, face aux crises. Tout est inattendu, rien n'a l'air fixe, il y a un problème de repère. Et toi, quand tu étais plongé dans l'effondrisme, bah t'as fait pareil que, tu t'es accroché à ce que tu pouvais t'accrocher, et en l'occurrence à des repères qui t'ont convenu. Sauf que l'effondrisme, en vrai c'est, enfin je suis pas fan de l'effondrisme, hein, mais c'est quand même une position qui est plus tenable que de rester sur son canapé à dire aux grévistes, ah là là, vous cassez des trucs, rentrez chez vous, machin, le TER va pas arriver à l'heure. Enfin je veux dire, on... c'est pas compliqué euh, une journée de tous mettre en action, de tous aller faire la grève, tu vois, c'est pas compliqué de, de penser ça. Et le fait que ça n'arrive pas, bah, ça me fait penser que les gens en fait ils sont juste débiles. Et ça, c'est le cœur de notre problème. Notre positionnement idéologique, il nous paraît nécessaire, il nous paraît intelligent, euh, il nous paraît construit, tu vois. Et du coup, on considère que les gens qui pensent pas comme nous sont des cons. Alors que, en fait, déjà, notre idéologie, elle dit pas ça. Mais euh, en plus, c'est une histoire de parcours, quoi. Enfin, moi qui viens de Barbier et de Sarkozy, euh, et toi qui viens de Soral et Chouard, on sait bien, ça, qu'il y a une histoire de parcours derrière. Si on regardait le « nous » d'il y a dix ans, euh, évidemment qu'on considérait qu'il est con et ça ne nous a pas empêché de changer. Oui, mais euh, si tu nous regardes, nous, forcément, mais... Euh, oui, enfin, si tu essaies de généraliser notre cas, ça ne va pas marcher, nous, on est des exceptions. Genre, tu regardes nos commentaires, enfin, je ne sais pas de toi, mais moi, j'ai l'impression que c'est juste des gens qui cherchent à se confirmer eux-mêmes dans leurs opinions, dans leurs idées. Et d'ailleurs, la preuve de ça, c'est que quand tu dis quelque chose un tout petit peu différent, tu as plein de gens qui s'énervent, qui disent, « Ah, oh, vous êtes confus » ou oh, « Vous êtes de gauche » ou oh, « Vous n'êtes pas assez de gauche » ou machin, truc. Des fois, t'as juste l'impression de ne pas faire des grands concepts ou la révolution, hein. t'as l'impression juste de nourrir la bêtise des gens. La bêtise des gens qui ne veulent pas comprendre le monde. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais j'essaie toujours de me rappeler ce que tu me dis, toi, en fait. Euh, les commentaires, euh, c'est que dalle par rapport à l'audience qu'on a, nous. Euh, et en vrai, quelqu'un qui exprime un propos en public, on sait bien que c'est pas forcément pour dire ce qu'il pense, mais plutôt pour montrer son positionnement au monde. Genre là, c'est moi qui ai écrit ton texte pour inventer une opposition. <rire> Ça fait bizarre, hein. tout ça pour dire que la pensée révolutionnaire, ça peut conduire tout droit au fascisme à cause d'un truc en fait tout simple. Qui est bah La misanthropie, la sarase de misanthropie. Hein. Quand tu arrêtes de réfléchir et d'essayer de comprendre pourquoi les gens agissent comme ils agissent, quand tu te dis qu'ils sont trop cons pour venir faire la révolution avec toi, ça c'est l'idée, le chemin direct vers l'idée qu'il va falloir les contrôler, qu'il va falloir être autoritaire avec eux, les guider... Et tu te mets à voir tous les trucs que tu comprends pas, notamment les luttes des gens qui sont pas toi, comme des ennemis finalement. Et paf, ça fait des fachos, ça fait des anti-jeunes, ça fait des anti-sociétés, ça fait des anti-tout en fait. Oui, enfin là tu es un peu lent quand même, non Alors, peut-être, mais Johan, on t'a pas reproché ton attrait pour Pokémon. Parce que pendant la folie Pokémon fin 90, début 2000, euh, t'avais l'audace de t'intéresser à des créatures imaginaires plutôt qu'à la guerre en Irak, quoi. Il n'y a pas un homme total qui t'a reproché ça alors que t'avais littéralement 5 ans à l'époque Oui, l'homme total, on peut, on peut lui reprocher plein de trucs, mais pas celui des fachos quand même. Hein. Pas des fachos, des marxistes fondamentalistes. Des gens qui sont si attachés à un vocabulaire à un imaginaire passéiste qu'ils te reprochent d'essayer de vivre dans ton époque, quoi. Des gens euh, qui ne créent pas artistiquement, qui ne tentent pas, euh, parce que pour eux, tout ce qui est neuf, c'est euh, du vice, quoi. C'est vicié, c'est la société du spectacle, tous ces trucs-là. Et du coup, ils font que de la réaction. Et la réaction, en adjectif, bah, on sait ce que ça fait, quoi. <rire> non, mais je te suivrai pas là-dessus. Euh, c'est pas, c'est pas des réactionnaires comme ça. Mais, mais je vois où, où est-ce que tu veux en venir. On, on commence par aimer un idéal révolutionnaire. On lit plein de trucs, on se sent super intelligent. Moi, c'est le cerveau qui, qui, grossit, quoi. Et dès qu'il y a un nouveau truc qui apparaît, on, on prend cette même grille d'analyse, on la plaque dessus et hop, on fait une critique de gauche hyper convaincante, hyper stylée avec ça. Sauf qu'au fil du temps, bah, je sais pas, on se met à, à détester, euh, à détester plein de choses qui apparaissent parce qu'on préchote la critique de manière un peu mécanique, automatique et on comprend pas que ça puisse devenir populaire, quoi. Et vu qu'on ne veut pas trop se remettre en question parce qu'on a aimé le fait de se sentir intelligent, bah on a tendance à considérer tout le reste de l'humanité comme des débiles. Ouais, c'est ça l'idée, mais c'est pas automatique. Mais en vrai, la misanthropie, ça peut... Ça peut mener à rien de bon quoi, au contraire, faut essayer de cultiver un peu l'espoir en l'humanité, tu vois, ça, ça paraît grandiloquent mais l'espoir en l'humanité, parce qu'on est capable de faire de belles choses, on est capable de, de gagner du progrès pour nous, pour les autres, pour ceux qu'on aime, on peut donner du bonheur, on peut rire, on peut rire ensemble et encore plus avec internet puisqu'on peut rire avec encore plus de monde. À gauche, j'en vois plein qui critiquent TikTok, tu vois, parce que c'est trop court, que du coup, c'est le piège de la concision, comme le Dichomsky, tu vois, que euh, les fonctionnements des « pour toi », ça ressemble à une boîte de Skinner, tu vois, une boîte avec des pigeons et tout ça, que ça met en avant des jeux d'argent, que ça sexualise des jeunes. Et, et oui, je suis d'accord avec ça, mais moi, j'y vais quand même, tu vois. J'y vais parce que je vois aussi le positif de la plateforme. J'y vois une parole qui est plus brute que ce qu'on a sur YouTube. J'y vois des gens qui avaient pas la parole, qui peuvent maintenant parler, tu vois. J'y vois des artistes qui se servent de la contrainte des trois minutes, la contrainte de la concision, pour faire des trucs de dingo, quoi. <rire> Après, moi, je suis pas sur TikTok euh, malgré ton lobbying incessant, mais en vrai, bah, c'est un peu toujours la même chose. Tu vois, Surtout quand tu as, as un phénomène qui touche les jeunes, on a l'impression, le premier réflexe, c'est de dire euh, « ils sont débiles, ça va les abrutir, ou un truc genre euh, « ça va faire de la violence parce que… » Les jeux vidéo, El Famoso, tout ça, ça crée de la violence. Et dans d'autres camps, il y a d'autres mots, évidemment, parce qu'on est beaucoup plus intelligent que les gens normaux. Du coup, on dit, euh, c'est capitaliste, euh, c'est consumériste, ou c'est contre-révolutionnaire, des trucs à la con. Alors qu'en vrai, bah, c'est des gens qui s'approprient euh, le, le fait de s'exprimer, de parler. C'est une, une vraie question culturelle, en fait, ce truc-là. Ça devient un vrai truc qui permet à énormément de gens de se forger. Et un autre truc que j'aime bien, c'est que, enfin, on voit ce que les gens pensent, ce que les jeunes pensent, surtout. Enfin, on, on voit... Euh, ce que c'est la société réellement aujourd'hui. Avant on n'avait pas d'image de ça, avant on pouvait l'imaginer, maintenant on sait ce que c'est. Alors évidemment ça ne nous plaît pas parce qu'on est un peu débile et qu'on est un peu matrixé, mais maintenant qu'on sait, on peut agir dessus. Et ça c'est super important normalement pour un militant. Bon du coup ça y est, t'es guéri, tu vas pas aller à l'y acheter <rire> Non ça va t'inquiète, j'ai pas l'issue de toute façon. Bon sinon on se regarde un truc bah ça dépend ce que tu proposes aussi. Bah figure-toi que la nouvelle saison de Pokémon est vraiment bien. Ça s'appelle Pokémon les voyages, c'est vraiment cool. T'as euh, Sacha qui a un nouveau pote qui s'appelle Go parce que tu sais Pokémon Go, tout ça. Et euh, ils sont engagés par un labo de recherche sur les Pokémon et du coup ils voyagent un peu.